Bonjour à tous, nous sommes en septembre 2020, c'est un peu euh, une vidéo intemporelle que je voudrais vous présenter aujourd'hui. C'est euh, le fameux rapport qui est sorti euh, en mai euh, 2020, euh, mais c'est un rapport qui est quand même très très connu, euh, c'est Ingold We Trust Report. Euh, un, un, là, là, ça se trouve être le, le résumé euh, que j'ai, euh, je vais simplement vous montrer ce que c'est, c'est un PDF qu'on peut télécharger tout simplement, mais c'est un super de bon rapport qui parle, euh, c'est Ingo We Trust euh, Report, euh, le, le site, euh, mais qui parle euh, vraiment de l'état de l'art actuel et comment euh, l'art pourrait comme profiter euh, dans les années futures de d'une... Euh, on va dire une montée, mais euh, tout est logique, euh, c'est quelque chose qu'on qu ne doit pas être surpris de voir l'or monter parce qu'on se trouve à être dans une phase qui est très très semblable à celle des, ben, soit des, de 70 à 80, cette dizaine d'années-là qui a été un, un marché boule, et euh, l'autre euh, comparaison qu'on peut faire, euh, c'est entre 2000 et 2011, donc on a des, des, des phases de 10 ans euh, de hausse, en, de 70 à 80, ce n'est pas tout à fait 10 ans, là, mais c'est près de 10 ans de, de hausse. Mais euh, 2000 à 2011, c'est vraiment une hausse spectaculaire. Et il faut comprendre que le, le marché de l'or euh, a marché en parallèle aussi avec euh, le marché des actions, même si la Fed injectait. L'or a, a continué à monter d'à peu près euh, 2009, après le crash de 2009. L'or avait commencé sa hausse en 2000. Elle a connu un petit crash en 2009, mais... Euh, on, 2008 plutôt, là, on sait très très bien comment que comment que c'est allé assez raide sur euh, le, les marchés à cause de la crise des Surprime. Et ensuite de ça, l'or a continué jusqu'à 2011 et ensuite... 2011, ben les était était là, mais on a comme accéléré la phase d'injection monétaire dans les systèmes et là, on a connu une dégringolade. 2011 aussi, on avait été assez raide, de 250 250, 300 jusqu'à 1920 le sommet en 2011. Là, on est en ce moment... On, on a cassé cette, cet ancien sommet-là de 2011. Et là, on est en con, petite consolidation en ce moment. Et euh, je vais vous présenter dans la prochaine vidéo, probablement une, une entrevue avec Pierre Lassonde, très, très intéressant. Pierre Lassonde parle justement de, de ce qui... Euh, les parallèles qu'on peut faire de l'époque de, de, de 2000 à 2011, même les années 60... 10 jusqu'à 75, 76, 75, 76 jusqu'à 80, jusqu'à 80, ben, on a eu une montée vraiment fulgurante. Et le rapport, ce que je veux faire, je l'ai lu, bien entendu. Ça se trouve être, euh, vous avez deux versions, vous avez la version courte et la version longue. Donc, euh, ce que je fais tout simplement, vous pouvez aller sur ingo report La version étendue est 350 pages. C'est en anglais. Euh, mais de, ce que je vais faire à matin, tout simplement, je je ne vous présenterai pas tout le rapport, mais ce que j'aimerais faire, ça fait assez un petit bout qui est sorti, mais j'avais l'intention de vous le présenter, mais je n'ai pas eu le temps. Là, euh, <coughs> J'ai pris le temps, tout simplement ce que je vais faire, puis ce n'est même pas toutes les graphiques que je vais vous montrer, mais quelques graphiques qui font partie de ce rapport-là. Ce rapport Donc, euh, le rapport, comme je vous dis, les informations sont ici. C'est sorti le 27 mai. On a la version compacte euh, ici, que j'ai là devant vous, et on a la version euh, plus étoffée, 350 pages, si quelqu'un veut vraiment euh, euh, prendre, euh, prendre ce rapport-là pour euh, s'informer euh, au niveau au niveau de l'art, euh, plus à long terme, c'est vraiment euh, quelque chose de très, très euh, solide comme, euh, euh, comme examen du marché de l'art, et euh, ce que je vais faire, tout simplement, j'ai pris un paquet de graphiques, c'est pas nécessairement en ordre. Euh, que le rapport lui-même, mais ça va vous donner une bonne idée. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais, laisser, je vais vous euh, décrire les quelques graphiques que j'ai pris, peut-être euh, 7-8 graphiques, parce que pour moi, je parle souvent en, en termes graphiques, parce que j'aime euh, l'analyse technique et euh, lorsqu'on montre des chiffres, souvent on peut être un peu mêlé parce qu'il y a des chiffres qui peuvent se contredire, mais lorsqu'on voit visuellement un graphique, euh, ça nous donne vraiment une bonne idée de la situation. Donc, on va commencer par euh, le premier graphique qui se trouve être, euh, c'est, euh, euh, euh, excusez, ça se trouve être le BGMI, c'est Bloomberg, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas, je vous le dis tout de suite. Là. De toute façon, vous allez le trouver dans le rapport, je ne me souviens pas du nom exactement, c'est un index euh, de, de ou se bien dit les, les mines d'or, c'est un index de mines d'or, pas nécessairement d'argent. Euh, mais c'est un index de mine d'or qui est. Je suis pas sûr que c'est Bloomberg, je me souviens pas, mais là je veux pas perdre de temps à les fouiller dans le rapport. Mais de toute façon, BGMI, vous allez voir ça dans le rapport. C'est assez simple à trouver c est, c est dans les, les, les premiers. Les premiers euh, les premiers graphiques. Donc ici, on voit un peu euh, le, les bouts de market. Là, les, euh, on voit les petites lignes ici, ça se trouve être les bouts de market, le marché de l'or, les minières surtout a connu parce que c'est ça qu'on focus là. donc ici le, la petite ligne en droite est assez difficile à voir, c'est de 42 à 46 un euh, marché qui a été pas très très euh, puissant mais de 71 à 74 on voit très très bien ici la ligne euh, verte pâle où on a eu une montée jusqu'en 75-76 une correction, ensuite on a eu une une pulsion très très très importante dans l'or et les mines d'or. L'or aussi, mais les mines d'or aussi ont profité pleinement de cette cette folie haussière. Et ici, on a le marché de 2000 jusqu'à 2008, comme je vous disais, ce qui est en mauve. Vous le voyez ici, 2008. On a eu la, la, la montée ici. Ensuite, on a eu une... Le, le 2009 là, dans ces coins là et ensuite on a continué la montée jusqu'au 1920 euh, ça ça se trouvait 2016 à 2020 parce que vous vous souvenez probablement on a eu une montée 2016 à 2020 ici euh, 2016 on était parti assez bas et on s'est construit un long long creux et aujourd'hui ça, c'est le crash qu'on a eu avec les autres. On est euh, simplement rendu ici. Là. Euh, donc euh, Et puis, le rapport, vu qu'il est depuis euh, le 27 mai, il n'est même pas à jour. On est plus loin que ça. Là. On est plus haut que ça. Vous le savez vous-même, là, dans le fond, on est rendu à 1900, au-dessus de 1900, 1950 l'once. Donc, euh, on est rendu vraiment plus loin que ça. Mais on serait rendu ici dans cette course-là. Donc, on a beaucoup, beaucoup de potentiel encore à venir, ça c'est les autres 60 à 68, c'est un petit peu jusqu'ici, on a eu une impulsion à la fin, donc c'est un peu tous les... les marchés aussi qu'on a eu de l'or à différentes périodes, on se trouve à avoir aussi un autre graphique, BGMI, encore cet index-là, qui... c'est une banque je pense, je me souviens pas, écoutez, je... Ça serait d'aller vérifier. Là. Et puis là, ça se trouve être euh, l'or, le, le, c'est-à-dire la montée qu'on qu a connue euh, de l'or. Euh, ben, l'index, quand on dit de l'or, c'est l'index lui-même aussi, l'index qui représente euh, les mines d'or. Donc, euh, les mines d'or suivent l'or. C'est la même chose que euh, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Euh, en 1929, Homestead, euh, lorsque le marché a dégringolé, euh, Homestead avait commencé sa, sa course. Euh, lorsque euh, les, les années 20-25, 1925, et ensuite, lorsque le marché a gringolé, Homestay, qui se trouvait être les minières d'or, ben, une grande minière d'or, a continué à doubler euh, sa montée. Euh, ici, c'est la même chose. Euh, on a eu une montée assez violente, si on parle des années euh, ben, 70, comme je vous dis, et 80, c'était la montée, la dernière force de montée qui a été très, très violente. Euh, on voit ensuite euh, un autre graphique. Euh, qui nous parle de ben c'est silver ratio et gdx ça c'est ça se trouve être les les un etf euh, du silver les les mines d'argent sur euh, gdx ça ça se trouve être euh, et euh, bon là ici celui qui est en en, en turquoise là euh, sur gdx euh, donc on se trouve être en, en vraiment en en, en décroissance euh, au niveau du gdx les juniors Face au GDX, GDJ sur GDX, on est aussi en sous-évaluation. C'est sûr que, comme je vous dis, le graphique n'est pas à jour, c'est le 27 mai 2020, mais on a quand même pris beaucoup de force, on doit l'avouer, mais parce que là, on est rendu, l'or, ça c'est le prix de l'or, euh, Il est rendu ici, dollars. Mais quand même, on voit que les, euh, les minières sous-performent encore le prix de l'or, même si on voit les minières qui commencent à exploser, mais il y a un phénomène qui arrive en ce moment, et Pierre Lassonde l'a dit dans la dernière entrevue, c'est la prochaine vidéo que je vais vous présenter probablement, ou peut-être dans deux vidéos, euh, Pierre Lassonde le dit clairement, c'est que l'argent a été boudé euh, au niveau des minières, euh, euh, même euh, lorsque le, le creux a été atteint en 2015, à 1050$, euh, il y a il n'y a plus de grandes entreprises ou euh, des fonds d'investissement qui voulaient investir dans l'or parce qu'on pensait vraiment pas qu'on aurait un retournement. Mais la grande figure de tête et épaules inversée était en train de se construire. Et aujourd'hui, après qu'on ait... ben, aujourd'hui, là. Voilà. Il y a à peu près un an deux ans, lorsqu'on a commencé à, à prendre du galon, lorsque le 1365 a été cassé, brisé, là euh, le, le, le marché des investissements a commencé à s'intéresser, les gros fonds ont commencé à s'intéresser à injecter de l'argent euh, dans les minières. Euh, malheureusement, les juniors n'ont pas encore pleinement profité de cette hausse-là, mais on commence, qu a, on commence à voir qu'il y a un mouvement euh, qui s'en vient au niveau des investissements, et Pierre Lassonde le dit, donc euh, euh, c'est quelque chose d'assez fiable, Pierre Lassonde qui se trouve être le fond, fondateur de euh, euh, euh, First euh, Nevada euh, Goal, Excusez, pas Nevada. Ça se trouve être... Euh, Franco-Nevado, excusez, c'est la mémoire. Franco-Nevado, donc, euh, qui aujourd'hui performe parce que c'est les grandes minières. Mais les juniors n'ont euh, pas encore... Il euh, y a quelques juniors qui ont commencé à à montrer les couleurs, mais il y a plusieurs juniors qui n'ont pas encore connu un investissement euh, massif, mais ça ne tarderait à euh, arriver. Dans les prochains mois, vous allez voir, c'est ça qui va arriver. On va commencer à embarquer dans les juniors parce que il y a beaucoup de projets d'exploration et des mines qui sont prêtes à, à réouvrir ou des euh, projets qui sont très, très viables. Et l'argent commence ne fait que commencer à entrer dans le marché. On en a pour des années. Donc, c'est ça. On se trouve à avoir ce phénomène-là phénomène au niveau de des, des ratios, là, des des l'argent. Mais l'argent, là, on le sait, lorsque le graphique a été produit, l'argent n'avait pas cassé. Et là, il a cassé. Au niveau des juniors, c'est encore à la traîne un peu à, à comparer aux au, au seniors. Donc, euh, là, ce qu'on va faire, on va aller voir un graphique euh, qui montre euh, les bull market et les bear market euh, depuis euh, 1971. Donc, euh, c'est intéressant, pareil. C est, c est, c est, ça, ça se trouve encore toujours dans le rapport euh, Ingo We Trust. Euh, donc, euh, on voit ici les bull market qu'on a eu. Euh, le nombre de mois, euh, 31 mois, 218%. Une petite, euh, une petite correction de 4 mois, moins 21%. On est reparti. Jusque dans ça c'est à peu près dans les années 75 dans ces coins-là. Correction, 75, 76, et ensuite un grand, grand, une grande vague. Euh, cette grande vague-là euh, avait été quand même précédée d'une vague, mais on a eu une correction, consolidation assez longue de quelques années. Et ensuite, de, on sait très bien qu'après le, le, le, le pic le, de 840 dollars, mais au niveau du dollar euh, dollars canadiens, si on on tient compte de l'inflation, c'était 2600 dollars. Donc, euh, on aurait eu 2600 dollars comme point si euh, ça serait nos dollars d'aujourd'hui, si on tient compte de l'inflation. Mais le, le sommet réel en 80 était 840 dans ces coins là 840, 850. Et ensuite, on a eu une longue, longue période de, dé, de descente, oui, de l'or, euh, de 840, on est tombé à 250 ici. Il y a eu une petite vague euh, ici, là, mais dans le fond, l'or a vraiment connu, euh, a été souffre-douleur de tous les marchés. Et c'est sûr que c'est relié euh, vraiment euh, à la dérégularisation des marchés sous euh, Reagan. Ça commence avec Reagan, puis euh, l'injection de dollars. Donc, on a essayé de d'enlever de, de, les règles du marché. Euh, et ainsi, la bourse a connu vraiment une effervescence. Euh, de 82, 83, 85 jusqu'à 2000 euh, qui a été le, le fameux la, la crise techno mais qui, est, qui était vraiment un marché extraordinaire et lorsqu'on a eu la dégringolade du, du, du marché euh, des actions surtout des technologies en 2000 et là on a eu un départ de de, de bull market hein. bull market qui a été très très important parce qu'il a duré euh, euh, dans le fond 10 ans 10 ans on a commencé en 2000 2001 dans ces coins-là, 2002, euh, ça a commencé. On a, on a eu un bout de market de 10 ans, 125 mois. Euh, donc, c'est 10 ans, 125 mois. Et euh, 583 Ensuite, on a eu une dégringolade euh, 2011, comme on le sait. On dit 1920, c'est 1921, mais 1920, ça va faire. <rire> donc, excusez-moi, on a eu un.. un on va dire que c'était une longue, longue consolidation. On peut pas dire que c'est un beer market, mais je pense que c'était vraiment la, la longue consolidation. Puis comme je vous ai expliqué souvent, il y a eu une grande figure qui s'est dessinée, tête et épaule inversée. Et ensuite, on a eu une inversion à partir d'à peu près euh, euh, lorsque l'autre la, épaule là, est allée connaître un creux. Et là, on a monté et la cassure est arrivée en 2018. 2018, 2019 là où on a commencé à vraiment voir l'or euh, s'en aller vers euh, toujours plus haut de de 1365 lorsque cette résistance très très très importante qui était là depuis des années depuis 2013 a été cassée et ben là on s'en va vers la hausse et euh, comme je le dis souvent et comme plusieurs autres aussi, l'on dit souvent, Pierre Lassonde le, le dit dans la dernière entrevue, on n'en est qu'au début de ce bull market de l'or. Et c'est un peu normal parce que la Fed euh, n'arrêtera pas d'imprimer de la monnaie. Euh, même si on pense que la, la Fed va euh, s'arrêter un jour d'imprimer, elle ne s'arrêtera jamais d'imprimer de la monnaie. Euh, c'est... Euh, comment... On... c'est la, la Fed euh, n'a comme... Euh, une seule outil dans le fond c'est l'impression monétaire et imprimer de la monnaie c'est la seule chose qu'elle sait faire euh, les taux d'intérêt vont être bons pendant des années euh, c'est c'est sûr que euh, ça peut encourager quand même le marché de repartir parce que euh, le marché euh, est fondé principalement sur la dette et la dette les, le gouvernement américain euh, a pas de problème avec ça même ici Peut-être qu'il se base aussi, c'est des expériences, hein, c'est du jamais vu, peut-être qu'ils se base aussi sur l'expérience japonaise euh, qui, euh, il y a 20 ans, a commencé à imprimer et à racheter euh, à peu près toutes les entreprises euh, au Japon. Euh, elle, a, euh, elle a connu une croissance de son bilan d'une manière exponentielle. Mais dans le fond, euh, la, la Banque du Japon a, a, a, a, je sais pas, un pourcentage, je me souviens pas de mémoire, mais possède une grande partie des entreprises japonaises et son bilan est, est, est bourré d'à peu près n'importe quoi, mais le Japon doit au Japon. Donc, le gouvernement n'a aucun intérêt, aucun intérêt à, à se débarrasser des, des actifs qu'il a dans, dans son bilan et euh, c'est la raison pour laquelle le... le c'est 260% de sa dette euh, via son produit intérieur brut. Donc, le Japon euh, produit à perte... Globalement, est produit à perte dans le sens que les entreprises, et on a plusieurs entreprises zombies là-dedans qui peuvent, mais ça fait tourner l'économie. Et ce qu'on fait tout simplement, même si c'est arrivé dernièrement avec la crise du COVID, on réinjecte de l'argent dans le système. Donc, euh, euh, ce graphique-là vous en convainc. Ça se trouve être euh, le, le, la masse monétaire M2. Euh, ici, euh, le Q4 est arrivé en 2019. Et là, maintenant, ça, et ce rapport-là, comme je vous dis, a été, a été sorti en, le 25 7 mai 2020, mais euh, ça s'en va d'une manière euh, exponentielle et ça va durer encore des années. Euh, euh, ça n'arrêtera pas, on se fie sur euh, ce qui est arrivé au Japon et le Japon est encore vivant. La population par contre est, est vieillissante. Euh, donc euh, on va passer euh, au graphique de l'art lui-même. Ça, ça se trouve être dans les années 70, comme je vous avais dit, jusqu'à 80. On a eu ce pic-là, une longue, longue période. Et de 2000, dans ce coin-là, -là, lorsqu'on a, lorsqu a commencé la montée, on, est, on a terminé cette montée en, en 2011. Et la longue, figure, la longue, longue figure, tête, tête, épaule gauche, épaule droite, inversée. Et là, on a cassé ici la, le fameux, la fameuse résistance était ici, là. ça c'est le graphique réel, là, presque en, en temps réel et ensuite on a commencé une croissance vraiment importante c'est pour ça que dans le fond le marché de l'or faut pas penser que il euh, faut regarder du long terme c'est la base de toute analyse faut regarder au long terme et le, le graphique de l'or peu importe ce qui arriverait une correction euh, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois euh, le graphique de l'or nous montre qu'on est en montée euh, tout nous montre que ça continue à croître beaucoup de volume beaucoup de personnes qui entrent dans l'or et là des, des grands fonds qui commencent à, à considérer l'or euh, euh, c'est déjà les, les entrées ont, ont vraiment commencé c'est pas nouveau Buffett qui vient de rentrer dans ABX qui se trouve une minière d'or c'est nouveau nouveau il y a plein plein de d'autres de, de, entreprises qui sont rentrées à euh, des des fonds, des fonds des fonds des immenses fonds d'investissement qui sont déjà rentrés donc, ce graphique-là, il nous en reste encore peut-être trois 4 quatre graphiques. On va regarder ça rapidement. Ça, ça se trouve être la capitalisation le marché de la capitalisation des indices. On a mis Tesla ici, c'est plus vrai, là. C'est en le 27 mai 2020, c'est plus vrai, c'est vraiment.. Je pas calculé, je n'ai pas le vrai chiffre, mais mais si vous comparez même l'index le, le, le, le, euh, du gold, des, des minières d'or, est encore plus haut que ça aujourd'hui. Ce c'est pas 187, euh, c'est en milliard. ça j'imagine. Euh, Capitalisation royale, US, ça doit être ça. En tout cas, peu importe. Là. Ici, on a Standard Poor's, Nasdaq, euh, Dow Jones, Euro, euh, Apple. Apple qui est encore plus haut aujourd'hui. Amazon qui est encore plus haut aujourd'hui. Euh, Google, Facebook, euh, et on voit ici euh, l'or. L'or est un très petit marché si on considère euh, les capitaux injectés dans, dans, euh, dans le reste du marché, dans les, la fang, là, les, les actions technologiques. Donc, si on a un changement de tendance, euh, ça pourrait vraiment exploser. L'argent, c'est encore pire, parce que l'argent se trouve avoir un petit un, un, un, petit petit comme marché. Donc, si ça explose, ça va être encore pire. Euh, là, ça se trouve être dans le rapport encore la, approxie, le prix de l'or approximativement en 2030. On donne toutes sortes de montants, il y en a qui disent 5000, 4000, 000. Ça se trouve être une analyse, euh, une probabilité là, du poids euh, qu'on aurait un pic de 4821 euh, ici à peu près là. Euh, mais euh, on pourrait comme atteindre, c'est moins probable, 1200. Ben, on en parle, Jim Rickard parle de 10 000, il euh, y a toutes sortes de prix qui sortent, là, mais les grosses probabilités, ce serait 4 800, 5 000 dans ces coins-là. Ce ne serait pas fou du tout euh, de voir ça, même euh, Pierre Lassonde, lui, voit ça plus loin, puis euh, c'est ça, ça va être vraiment important de, de regarder ça ensemble dans euh, la, la prochaine vidéo ou l'autre la, vidéo peut-être, on va voir. Euh, là, ça se trouve être trois phases qu'on nous montre au niveau de l'accumulation. Bon, peu importe l'actif, là. Euh, mais là, on, on nous donne euh, l'accumulation au niveau de l'or, où ce qu'on serait rendu dans le long schéma. Euh, ça, ça serait même, par exemple, 2013, 2014, 2015. Et ici, on a eu la cassure. À peu près ici, peut-être. Et on serait rendu à peu près ici. Même là, on est plus haut, vu que c'est depuis le 27 mai, début juin. Fait qu'on est rendu peut-être ici. Là. Donc, on a encore des années devant nous. On est euh, dans une phase où euh, les, euh, les gros joueurs euh, continuent. Euh, sont, les, les gros joueurs hein? bon, en fait euh, euh, euh, en est un bel exemple. Bestprot, c'est sûr que ça fait des années qu'il est dans. Euh, des investissements miniers, mais vient d'acheter une participation de 2.3% de First Majestic. C'est de très, très bon augure. Et on voit des euh, Ridalio, euh, Jeffrey, euh, Gomelak. Euh, beaucoup, beaucoup de, de, de personnes, de, de gros fonds qui rentrent dans l'or, qui sont rentrés dans l'or et qui attendent que la course continue. Et le public n'a pas encore participé pleinement à cette montée. Donc, euh, c'est ça, lorsque le public, lorsque l'euphorie est arrivée, qu'on arrive au sommet, c'est là qu'il faut sortir et le public va monter, il va encore faire monter ça euh, plus haut. Donc, ça, ça se trouve être euh, l'index euh, GDM, euh, les minières d'or aussi, euh, et le Standard and Poor. Donc, euh, on parle ici euh, qu'on a eu comme un... un bon, on a eu une un inversion là, de euh, 2000, ça, ça se trouve être euh, GDM Index. 2006. Ok, 2000, je ne comprends pas. Euh, ok, peut-être... Euh, je, je ne comprends pas là, ce qu'ils veulent, GDM Index. Pourtant la montée est arrivée 2000 ah peut-être je, je, probablement c'est ça ici qui est décollé, euh, décalé décalé l'échelle je regarde ça là, probablement le graphique euh, euh, c'est décalé parce qu'on devrait être ici en 2020 là. donc euh, non euh, c'est décalé c'est ça c'est ça qui arrive l'explication c'est euh, tenez pas compte des années ici là <rire> c'est vraiment on, là en, en le 27 mai, dans ces coins-là, on était rendu à peu près ici. Et euh, donc, on avait cassé et on continue à, à monter. On est rendu peut-être ici. Et euh, là, on a comme une grande inversion. Donc, euh, l'or euh, va continuer. Ça, ça se trouve être la course de 2000 à 2000... Euh, euh, 2000-2011 à peu près. 2011, c'est peut-être ici. Parce que c'est 2009 ici, là. 2011, et ensuite on a eu une descente comme ça, et là on est rendu peut-être ici. Là. Et malgré que les bourses continuent à monter, mais on va voir ce qui va arriver. Euh, donc, euh, la dernière euh, diapositive qui se trouve est, est aussi dans le rapport, mais c'est seulement à titre indicatif. Comme vous connaissez ce graphique, je vous en ai parlé très, très souvent, c'est la vélocité de la, de la monnaie. Et ça, c'était, euh, imaginez-vous donc, c'est depuis euh, juin, juillet ou septembre de quatre mois, et on n'avait même pas une vélocité qui était... on avait une, une vélocité où à 1.40 dans ces coins-là, on est rendu à 1.10, donc le graphique s'est pas beaucoup trompé dans sa projection. Euh, non, euh, dans le fond, le, le, le, le rapport lui-même se trompe pas beaucoup dans sa projection à date et c'est un rapport qui est très, très intéressant à lire et euh, c'est sûr que on va voir ce qui va arriver dans les, les prochaines semaines, prochains mois, mais a euh, encore des années glorieuses devant elle.